Le mode d'action de l'insuline et du glucagon autrement dit comment l'hormone insuline et l'hormone glucagon agissent-elles sur leurs cellules cibles ainsi lors d'une hyperglycémie autrement dit une augmentation du taux de glucose dans le sang il y a une augmentation de la sécrétion de l'hormone insuline et une baisse de la sécrétion de glucagon. L'insuline transportée par le sang arrive au niveau des cellules hépatiques, parmi d'autres. Elle sera fixée sur un récepteur spécifique de l'insuline qui se trouve sur la membrane plasmique. Le récepteur et l'insuline ont une forme complémentaire, ce qui leur permet de se fixer l'un à l'autre. Cette, cette fixation va activer l'entrée du glucose dans la cellule hépatique et en même temps va activer l'ensemble des enzymes qui permettront de transformer le glucose en glucosis phosphate comme étape intermédiaire et puis en glycogène. Ainsi, la cellule hépatique stockera le surplus du glucose sous forme de glycogène, faisant ainsi baisser la glycémie dans le sang. Lors d'une hypoglycémie, c'est l'inverse qui se passe puisque c'est le glucagon qui va être sécrété en grande quantité qui, une fois transporté par le sang vers la cellule cible qui n'est d'autre que la cellule hépatique, il se fixera sur ses récepteurs spécifiques ayant une forme complémentaire. Ainsi, cette fixation va entraîner l'activation d'enzymes qui vont transformer le glycogène en glucose et le libérer dans le sang. Ainsi, l'insuline ou le glucagon ne peuvent jouer leur rôle, par exemple, si ces récepteurs n'ont pas la forme spécifique normale ou si ces enzymes responsables de la glycogénogenèse ou la, la glycogénolyse sont non fonctionnelles ou inexistantes. Merci.